C'est l'histoire d'un condamné à mort qu'on amène à la chaise électrique et qui demande à son bourreau comment ça va se passer. Le bourreau répond "Bah « Assieds-toi, je vais te mettre au courant. » Alors, humour noir ce matin, pour commencer une petite vidéo qui ne l'est pas moins, on va parler, euh, c'est mon sujet du moment d'EDF, électricité de France, euh, dont c'est la fin c'est la fin d'électricité de France, c'est la fin de toute une époque, c'est la fin de toute une France. Euh, et je pèse mes mots quand je dis ça. Alors j'enregistre cette vidéo parce que euh, le député Philippe Brun a interpellé cette semaine Elisabeth Borne à la tribune de l'Assemblée Nationale parce qu'il a pu consulter un certain nombre de documents, justement, sur la nationalisation en cours d'EDF, euh, qui était censé être l'alternative au projet de démantèlement Hercule, qui avait été poussé par le gouvernement jusqu'à l'été. Euh, et donc, Monsieur Philippe Brun vient nous expliquer que, selon les documents qu'il a consultés, euh, on est bien toujours sur une logique de démantèlement, simplement, on va faire ça derrière le rideau de la nationalisation. Euh... Alors, bien évidemment, vous avez Gabriel Attal qui a brillamment répondu. Euh, il faut toujours écouter très précisément ce que dit Attal, parce que c'est un des communicants les plus brillants que j'ai jamais vu, euh, qui a expliqué euh, toutes les bêtises qu'avait avait pu dire Philippe Brun, sans ne jamais affirmer que non, il n'allait pas le faire. C'est quelque chose, vraiment, si vous voulez savoir comment fumer quelqu'un, étudier Attal, c'est génial euh, et dans cette vidéo, je voudrais euh, donner un peu de contexte historique, qu'on essaye de bien comprendre où on en est, où on y va, où on va, euh, et bien évidemment, euh, quelques solutions pour l'avenir, aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif. Euh, donc pour bien comprendre euh, cette histoire, euh, il faut presque remonter aux années 80 euh, et à la, grande, euh, à la grande tendance de libéralisation des marchés qui arrive euh, à partir de Thatcher et Reagan euh, en, au Royaume-Uni et en Amérique, et même d'une certaine manière euh, le tournant de la rigueur. Chez Mitterrand. Alors bien sûr, l'élection de Mitterrand en 81, qui fait exactement l'inverse de ce qui se passe euh, en, en, aux États-Unis et au Royaume-Uni, euh, fait qu'on prend un peu de retard en France, mais vous avez euh, cette grande politique de libéralisation qui verra euh, ce, ce, ce, euh, son summum dans les années 90 et au début des années 2000, avec la libéralisation euh, des, des banques, euh, celle du marché de l'aérien, vous avez tout un tas de marchés qui sont libéralisés, Le moment où on vous explique que euh, la, la théorie du ruissellement, « trickle-down economics », plus vous donnez d'argent aux riches, plus les pauvres deviennent riches, ce qui est une, une bêtise crasse euh, qu'on a réussi à, à avoir pourtant euh, reprise par Macron 20 ans après qu'on ait su que c'était une bêtise, même après avoir été caricaturé dans House of Cards, quand il vous disait les premiers de cordée, c'est jamais qu'une une autre manière de parler de la théorie du ruissellement. Et eh bref, vous êtes dans cette époque où il faut tout libéraliser. Euh, Bruxelles, la première, bien sûr, pousse à cette libéralisation et le marché de l'énergie en fait partie. Et vous avez cette grande séquence du marché de l'énergie et de sa libéralisation qui euh, est dans une phase active depuis, en gros, la fin des années 90. Donc, on est sur quelque chose de... un, un gros mouvement de fond qui vient de très loin. Et, euh, ben à la fin des années 90, la France est plutôt vachement bien placée euh, pour cette libéralisation du marché. Pourquoi ben Parce que vous avez d'un côté euh, ce qui va devenir Areva, c'est-à-dire que tout, euh, toutes les structures françaises qui ont permis, euh, avec le plan Mesmer, de faire ce tour de force qui est euh, probablement une des plus belles merveilles d'ingénierie qu'on ait pu faire dans l'histoire de l'humanité, qui est la construction de notre parc de centrales nucléaires, euh, c est, c est, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, on a réussi ça, on a une génération d'ingénieurs qui a fait quelque chose de brillant, de rare, au-delà au de la polémique que vous pouvez porter sur le nucléaire. C'est est, est du génie d'ingénierie. Euh, c'est un petit peu pléonasmique, mais bref, c'est pas grave. Euh, et donc euh, au début euh, des années 2000 bah, entre Areva et EDF Alstom est dans une plus mauvaise position qui fait les turbines des centrales mais Patrick Cron avant de trahir comme il l'a fait et je pèse mes mots, c'est pas un mot que j'utilise souvent hein, mais là on peut le dire euh, a, a, a quand même commencé par très bien retourner Alstom ça a été un très bon chef d'entreprise Patrick Cron, c'est dommage qu'il ait pas de morale euh, et donc vous avez en soi toutes les cartes euh, pour que la libéralisation marche à plein pour euh, la France, parce que euh, bah, quand vous êtes le plus gros exportateur d'électricité au monde, euh, bah, ça vous plaît qu'on libéralise le marché, parce que ça vous permet vous d'aller chercher des nouveaux marchés, ça vous permet de faire tout un tas de choses. Quand ça vous permet d'aller construire des centrales, d'aller construire des turbines, vous avez toute une période comme ça où euh, on s'est dit, mais encore une fois, à la fin des années 90, EDF est une des entreprises les plus puissantes au monde. Et, sauf que bah, bien évidemment, il euh, faut jamais oublier que euh, l'Europe euh, n'est pas euh, une construction libérale. C'est totalement faux. C'est une construction qui est impérialiste. C'est une construction euh, qui euh, joue, euh, selon les règles américaines, de prédation. Et ça a toujours été. Euh, la seule chose qui a changé euh, avec euh, l'euro, c'est qu'au lieu de résister... Euh, à, à la tentation prédatrice des États-Unis, on s'est mis à y céder. C'est la seule chose qui a changé, mais les États-Unis ont toujours été prédateurs, c'est dans leur manière d'être, ça fait partie de leurs défauts, ils ont plein de qualités par ailleurs, mais ce qui a changé, c'est pas tant les États-Unis, c'est nous qui avons changé à l'époque. Mais bref, donc vous avez cette grande libération du marché de l'énergie euh, qui, a priori, euh, est plutôt plaisante au départ pour, euh, pour, pour l'industrie française. Sauf qu'il se passe plusieurs choses, euh, et c'est vraiment important, parce qu'on est toujours... De... C'est faut encore remettre en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui. La première chose, c'est que vous mettez à la tête d'Areva Anne Lauvergeon. C'est-à-dire que vous ne mettez pas euh, un ingénieur, vous ne mettez pas quelqu'un qui va s'assurer euh, de pouvoir euh, construire des centrales de la manière plus efficace possible, vous mettez une politique. Euh, vous avez, euh, en parallèle de ça, euh, la montée des mouvements écologistes qui réussissent à vous faire fermer Phoenix. Alors, je pas particulièrement ouvrir, envie de rouvrir le sujet de Superphénix. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on euh, a perdu 20 ans d'avance technologique en fermant Phoenix euh, et que euh, c'est une, une des plus grosses catastrophes industrielles que d'avoir fermé Phoenix euh, au moment où on avait réussi euh, à résoudre les problèmes techniques, qui était, pas, qui était pas rien. Super Phoenix, c'était un truc d'une ambition folle euh, et, et qui a posé plein de problèmes. Je ne dis pas les problèmes qu'il y avait avec Super Phoenix, simplement on les avait résolus. Mais bref, <rire> je, je, je ne voulais pas ouvrir le dossier Super Phoenix, que, en plus. Il y a plus grand monde qui, qui les connaisse, il, il y a vraiment que les vieux écolos qui étaient déjà actifs dans les années 90, qui connaissent bien le sujet Superphénix, euh, et, et, et qui ont des arguments qui, qui sont intéressants. Hein. Je, encore une fois, moi j'aime beaucoup me mettre sur la gueule, si possible respectueusement, ce qui est difficile sur le nucléaire. Euh, mais bref, donc vous vous retrouvez dans cette situation où euh, vous, vous, vous virez les ingénieurs. Vous les virez des têtes. C'est aussi le moment où chez EDF, vous vous mettez euh, à, à avoir euh, des, euh, vous, vous, vous avez plus euh, des, des euh, vous avez des, des politico-financiers qui prennent la tête de ces structures. Euh, et et c'est important ça parce que petit à petit, vous, les ingénieurs euh, se font virer litt et littéralement, hein, Areva a viré la génération d'ingénieurs qui avait réussi euh, à, à, à faire ce tour de force de, de construire les centrales. Et ça, c'est un des gros, plus gros problèmes, c'est que comme ils ont eu une logique financière dans laquelle ils se sont dit que c'était quand même pénible de payer aussi cher des gens qui avaient fini de bosser et qui n'avaient plus une utilité immédiate, c'est une logique financière plutôt qu'une logique industrielle de dire on a un savoir-faire qu'il faut qu'on conserve, qu'il faut qu'on cultive, qu'il faut qu'on transmette, vous avez euh, c est, c est, ce passage d'une logique industrielle à une logique financière, et nous ne sommes que dans l'accélération de ce passage-là aujourd'hui, euh, qui a commencé à mettre le verre dans le fruit. Euh, et vous avez ça aussi bien chez EDF que chez Areva, un tout petit peu moins chez Alstom euh, au début. Les débuts de l'air con chez Alstom, encore une fois, c'est bien. Euh, bref, et vous avez tout ça, et il va se passer euh, deux choses un petit peu embêtantes, euh, dans, euh, ce, trois, pardon, deux, trois choses un petit peu embêtantes euh, dans, dans, dans ces grands projets de libéralisation du marché. Pour notre marché électrique, un, bon, vous avez la crise de, de, de 2008 euh, qui, bah, mine de rien, fait un peu mal à tout le monde. Et les deux choses les plus importantes, c'est que euh, vous avez à la fois euh, l'accident de, le le, de Fukushima euh, qui a mis euh, quand même tout le secteur nucléaire par terre pour 10 ans, ce qui est assez normal. C'est-à-dire qu'à priori, euh, c'est normal quand vous avez des accidents de cette ampleur-là, euh, de tout mettre par terre et de revoir toutes vos normes de sécurité. Euh, donc, vous avez eu l'accident de Fukushima qui a, a dû être géré, et la deuxième chose, c'est que, en Europe, euh, vous avez eu euh, l'arrêt euh, du nucléaire euh, allemand, qui ne s'est pas, euh, pas traduit, euh, en fait, euh, par, euh, à la limite, un renforcement euh, de la filière française, qui perdait davantage un concurrent euh, qu'un marché mais qui s'est traduit, en fait, par une logique de prédation. C'est-à-dire que les Allemands ont agi, et c'est quelque chose de très important. Les Allemands, euh, la très grande faute des Allemands des 20 dernières années, c'est leur politique énergétique. Mais la très grande faute, c'est quelque chose, vraiment, c'est mea culpa et maxima culpa. C'est-à-dire que là, il faudrait... ils ont quelque chose à expier là-dessus. Euh, la très grande faute d'être sortis du nucléaire sans savoir comment les remplacer, euh, d'avoir poussé à fond les énergies renouvelables sans les intégrer à un mix cohérent et viable à plus long terme, et d'avoir cru qu'ils allaient, qu allaient pouvoir avoir à la fois l'atlantisme européen et la russophilie du gaz. Et, ils ont, vraiment, et ça, euh, à partir de 2014, quand on voit ce qui, ce qui arrive en Ukraine, et quand on voit les tensions et le jeu américain en Europe de l'Est, et qu'on voit la confrontation monter, ça fait longtemps qu'il y a des sanctions quand même contre la Russie. Euh, et donc les Allemands aient cru qu'ils allaient pouvoir euh, jouer sur les deux tableaux de l'Atlantisme et on peut voir dire du continentalisme, euh, euh, c'est une faute terrible, c'est une faute géopolitique, alors c'est les quiches en géopolitique, les Allemands, bon ben voilà, euh, je ne sais pas si on est tellement mieux aujourd'hui, il fut époque où on avait une grande diplomatie, euh, et donc c'est leur très grande faute, et au lieu euh, bah, d'assumer leur faute, les Allemands, dès le départ, ont décidé euh, que euh, s'ils si n'avaient pas de nucléaire, il ne fallait pas, que la France puisse, elle, tirer ses marrons du feu. C'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'il euh, ne fallait pas que la France puisse euh, bénéficier de son industrie nucléaire si les Allemands y renonçaient. Donc vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de libéral, vous êtes dans quelque chose à l'inverse de soviétique, c'est-à-dire que je fais un choix unilatéral et je l'impose à tout le monde. Et ça, ça s'est passé euh, notamment euh, donc dans cette logique de libéralisation, vous avez un problème euh, sur la libéralisation et donc sur la privatisation d'une entreprise comme EDF vous avez un énorme problème, c'est que le risque nucléaire n'est pas assurable pour une société privée. Une société privée euh, ne peut pas euh, assurer, euh, un, faire assurer un risque nucléaire. C'est forcément quelque chose de public, et euh, c'est aussi bien, en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement envie euh, que euh, quelque chose d'aussi sensible qu'une centrale nucléaire euh, ne soit pas euh, très précisément contrôlé par la force publique. Alors, vous auriez pu euh, faire quelque chose, euh, vous auriez pu euh, avoir un système dans lequel vous, vous privatisiez presque totalement EDF en laissant ce qu'on appelle la golden share, ce qu'il y avait chez Alstom, c'est-à-dire en, en laissant à l'État euh, un, un droit de vote euh, radical euh, et, et, et, et qui en même temps, l'État aurait laissé euh, sa garantie, aurait, aurait laissé son assurance. Sur le parc nucléaire contre une golden share, contre euh, un, un, une action en or qui est en gros euh, un droit de veto sur toutes les décisions d'EDF. En disant, bah oui, les gars, c'est nous, nous qui t'assurons de manière ultime, donc il euh, y a un moment, on a un droit de regard sur ce que tu fais. C'est ce que Alstom avait, cette golden share sur, sur Alstom. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. Et franchement, c'était pas injouable, c'était peut-être pas le truc idéal, mais ça pouvait se faire. Mais c'est pas ce qui a été fait. Et c'est pas ce qui a été fait parce que si vous faisiez ça, vous restiez dans une logique libérale, vous étiez dans une logique de marché, et vous étiez dans une logique où EDF aurait pu prospérer de manière extraordinaire. Non, non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont pas fait quelque chose comme ça. Ils ont fait un truc absolument soviétique. C'est qu'ils ont obligé EDF à revendre son énergie à prix cassé. Le fameux AREN, c'est l'accès régulé, euh, régulé à l'énergie nucléaire historique. L'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, c'est même dans le nom, si vous voulez, c'est historique. C'est-à-dire que demain, vous en aurez plus. Quoi. Et donc ce fameux tarif AREN qui est fixé par la loi Nom, donc c'est une loi française, hein, c'est des députés qui l'ont voté, mais c'est une exigence de Bruxelles. C'est quelque chose qui est très important, c'est tout le, le démantèlement d'EDF est une exigence de Bruxelles, et à la limite, si vous, vous voulez, on, on comprend assez bien pourquoi Bruxelles fait ça, parce que vous avez les Allemands derrière, et si les Français font ça, un, c'est parce que vous vous rendez compte que nous n'avons pas d'autonomie stratégique euh, et que nous n'avons pas de voix qui porte à Bruxelles. Pourquoi bah Parce que euh, aujourd'hui, vous avez à peu près euh, aussi bien à Francfort qu'à Bruxelles qu'à Washington tout un tas de gens qui ont qu'à appuyer sur un bouton pour nous foutre dans la merde. C'est ce qui se passe quand on ne sait pas gérer ses comptes. Euh, c'est vraiment le, le, le, le, le quoi qu'il en coûte macronien euh, se paye aujourd'hui d'EDF, hein. C'est on, on, on, la grande histoire de la politique française ces 20 dernières années euh, en particulier et qui s'est radicalement accélérée avec Macron, euh, c'est on vend les bijoux de famille, on vend les, les, les, les stocks et les capacités de production pour avoir un peu de flux. C'est la très très grande histoire, c'est-à-dire que c'est le plat de lentilles, c'est mon royaume pour un plat de lentilles, donnez-moi un plat de lentilles et moi je vous donnerai mes usines, mes productions, tout. Euh, et c'est effectivement euh, ce qui s'est passé. Donc, en 2010, quand la l'ONOM vote cette euh, arène, bon, c'est médiocre, à la limite. Euh, le, le tarif à, à 42 euros du et à, à ce moment-là, est correct. En, en, en 2011, euh, ce n'est pas, euh, pas, pas odieux comme tarif, c est, c est, ça va. Le problème, c'est qu'il euh, n'a pas euh, été euh, réévalué depuis. Et là, aujourd'hui, c'est suicidaire d'avoir un tarif à 42 euros du MWh par les temps qui courent. C'est impossible, on va y revenir parce que c'est très important. Donc vous avez ça, et puis vous êtes censé, à l'époque, euh, revendre votre énergie à un prix cassé euh, en, euh, en donnant ça à, à, à des distributeurs euh, français euh, alternatifs. Bon, ça, ça fait gueuler tout le monde. Moi aussi, le premier, c'est que, que derrière, vous ayez tout un tas de petits capitalistes qui est euh, flairé euh, le bon truc et qui était euh, euh, s'accrochés à la bête d'EDF et manger sur le dos d'EDF. Euh, c'est parce qu'il n'y a, a aucune valeur ajoutée euh, à avoir plusieurs distributeurs. Euh, quand vous aviez un truc, vous aviez déjà l'électricité la moins chère de, de, de, du monde. Ça sert à quoi de libéraliser un marché qui est déjà le moins cher au monde ou à peu près, à peu de choses près, peut-être quelques pays dans lesquels c'était moins cher, mais en Europe, dans les grands pays industriels, euh, vous aviez nulle part une électricité moins chère. Pourquoi vous voulez libéraliser un marché euh, qui est déjà ultra efficace, qui marche super bien, pas, pas le marché, pardon, mais la ressource est, est extrêmement bien apportée. Il y en avait, il y avait absolument aucun sens économique euh, à faire ça. Mais à la limite, bon, ça s'appelle juste de la médiocrité. Euh, vous ajoutez à cela euh, les, les, les, les, les, gros, les gros déboires de DF à Inkley Point. Euh sur les EPR, le fait que euh, ils aient justement viré leurs ingénieurs, le fait que vous ayez eu une de, des visions davantage politiques et financières Le L'EPR est, est le fruit d'une réflexion politique et financière avant d'être une réflexion euh, industrielle. C'est ça le problème de l'EPR, c'est que c'est déjà un réacteur qui est franco-allemand, on a oublié ça. Hein. L'EPR est un, un réacteur à l'origine franco-allemand. Vous avez Siemens, qui était dans un rêve jusqu'il n'y a pas si longtemps, c'est Macron qui a viré Siemens. Macron, l'européen, est fait fait en train de détruire les dernières choses, euh, les dernières les derniers projets européens qu'on avait ensemble, avec les Allemands. Euh, et donc vous, vous aviez cette logique politique de rapprochement, et vous aviez cette logique financière euh, d'aller euh, faire une grande expansion mondiale euh, au Royaume-Uni, ailleurs, euh, en Finlande, <coughs> alors qu'on n'était pas prêt, euh, alors qu'il fallait commencer d'abord euh, par faire marcher ça chez nous. Inclay Point, le, le, là où on a du mal à se rendre compte, je ne sais pas si vous vous souvenez, le directeur financier d'EDF, donc Inclay Point, c'est la centrale, l'EPR qu'on a vendu au Royaume-Uni, euh, c'est dans les termes du, euh, du dossier, ça a fait démissionner euh, le... Le, le directeur financier d'EDF, Thomas Pickmal, si je me souviens bien, et ça l'a fait démissionner parce que non seulement vous faisiez peser un risque euh, de survie même à EDF sur le deal financier qui est là et qui est toujours en cours, mais en plus vous faisiez peser un risque de, de facture de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui allait qui, qui se retrouver euh, aux contribuables. C'est-à-dire vous aviez quelque chose, une point, c'est très très sale. Donc vous êtes dans cet environnement-là où vous avez des, des choix politiques et financiers euh, qui sont vraiment très mal faits, des industriels, tous les, les ingénieurs et, et les industriels qui eux sont foutus à la porte. Et en plus de ça, les Allemands qui veulent votre peau. Donc en fixant ce tarif au départ, vous dites bon, ça reste franco-français, que viennent foutre les Allemands là-dedans. Bon, euh, mais pardon, c'est très très long cette, cette, cette vidéo, mais euh, c'est important d'avoir euh, un petit peu cette profondeur historique pour savoir où on va. Euh, et, euh, et donc, euh, petit à petit, les prix de l'énergie augmentent, euh, l'arène devient absolument absurde, les comptes d'EDF se dégradent, euh, en, partie, en grande partie à cause de cette arène, 100 TWh c'est quand même beaucoup. <coughs> EDF, jusqu'à il y a deux ans, est encore le premier exportateur d'électricité au monde, hein. euh, donc c'est des choses, ça en a mis du temps, hein. ça en a mis beaucoup, beaucoup de temps à mettre EDF à genoux. Mais bref, euh, donc vous avez cette arène qui arrive, et on, on arrive aujourd'hui euh, au moment où, euh, entre les, les, les, les fautes de direction euh, financière et politique, les comptes d'EDF deviennent euh, très sales, en, en sachant qu'en plus que le gouvernement a beaucoup balancé sur EDF, euh, ils ont vraiment, ils les ont maltraités. Euh, et vous, vous avez donc ce, ce tarif qui euh, doit, euh, qu'il qui faut absolument renégocier. La reine est aujourd'hui une question de, de vie ou de mort pour EDF, vous ne pouvez pas continuer la reine. Et donc ça fait des années que euh, la France va négocier avec Bruxelles en disant « il faut augmenter la reine ». Et Bruxelles dit non et puis, euh, euh, à un moment, on commence à se fâcher, on dit, bon, ben, euh, si, très bien, euh, vous voulez augmenter la l'arène, oui, vous pouvez augmenter la l'arène, de quelques euros par mégawatt -heure, hein, euh, Mais, si vous voulez augmenter l'arène, euh, ben, il faut démanteler EDF. Il faut démanteler EDF, euh, en gros, en trois parties. Vous avez la partie nucléaire, historique et inassurable, dans laquelle vous avez toutes les dettes, en gros, vous prenez toute la merde. Et toute la partie euh, distribution énergie renouvelable, euh, et la partie, euh, va être dans, donc, euh, qui va être dans une autre euh, filiale, EDF verte, pardon, EDF bleu, c'est la partie nucléaire historique, EDF verte, c'est euh, la partie énergie renouvelable et euh, distribution d'énergie. Il y a un truc qui n'est pas très clair dans le projet Hercule, c'est où était la partie distribution d'énergie euh, la, la... <coughs> Ça a un peu évolué au fil du temps. Je suis sûr que les spécialistes me diraient que si ça a toujours été très clair, c'est peut-être moi. Ce qui est sûr, c'est que dans le sens de l'histoire, la partie distribution d'énergie sort de la partie production. C'est justement le principe de la libéralisation, c'est qu'il ne faut plus que EDF soit à la fois un producteur et un distributeur d'énergie. Euh, et vous avez enfin les barrages. EDF, euh, Azure. Donc vous avez bleu, vert et azur. Bleu, vous avez toute la merde, les dettes et euh, la production nucléaire inassurable. Dans la partie verte, vous avez au contraire tout ce que vous pouvez privatiser, tout ce sur lequel vous pouvez faire jouer des banquiers, euh, dans lesquels vous, vous pouvez aller faire des allers retours faire du fric quelques milliards par-ci par-là, avec toute la partie énergie renouvelable donc et distribution, distributeur. Et Azure, donc les barrages, où là, euh, Bruxelles a fait pression, doit toujours faire pression pour que ce soit privatisé, mais là, pareil, c'est un truc, accepter de privatiser des, la gestion des barrages, c'est pareil, c'est des risques qui ne sont pas vraiment assurables, c'est pas bien, il ne faut pas faire des choses comme ça. Euh, et donc, voilà, parce que c'est très important de, de, de, de se rappeler ça, c'est que la, la Commission européenne n'a absolument aucune autorité, ne devrait pas, euh, intervenir dans la gestion d'EDF, en de savoir est-ce qu'il faut casser EDF en trois sociétés ou pas. Ce n'est pas de leur compétence. Ils peuvent éventuellement dire « vous devez privatiser » ou euh, « il y a un monopole d'État qu'on n'aime pas euh, » qui déjà, à mon avis, quand vous êtes sur un secteur aussi, euh, tant, tant, aussi important que l'énergie, bah, vous ne devriez pas euh, traiter ça comme un constructeur de bagnole euh, ou euh, de petites culottes. Mais, mais bon, il ne devrait absolument pas faire ça. Vous avez un comportement mafieux qui va à l'encontre même de l'idéologie libérale qui est prônée par Bruxelles. Vous ne devez pas faire ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas censé, Bruxelles n'est pas censé dire, alors EDF, vous allez le couper en trois parties. Donc les gars font levier avec ce tarif de la l'arène pour forcer la France à faire ça, et la France bah, est un peu obligée de faire ça, encore une fois, parce que euh, Francfort et Bruxelles peuvent attaquer la France en quatre secondes sur ses comptes publics. Très très vite et qu'on ne, euh, ne sait pas assumer la, la confrontation parce que bah, vous avez des, des corps politiques qui sont impopulaires, donc euh, vous avez des politiques qui ne sont pas assez euh, populaires à l'intérieur pour pouvoir être fortes à l'extérieur. C'est comme ça que ça marche, hein. c'est-à-dire que si vous voulez pouvoir résister à l'extérieur, il faut que vous ayez une base populaire qui soit derrière vous. C'est la, la puissance d'un corps politique, elle vient de la base, et ça comme on ne l'a pas, et eh ben la France ne peut pas euh, assumer la confrontation. Euh, comme, la, et, et, et, comme la France n'arrive pas à équilibrer ce compte public, la France n'arrive pas à assumer la confrontation non plus. C'est deux, deux points importants. Et donc on arrive comme ça au, au projet euh, où euh, donc il faut euh, absolument euh, démanteler pour faire plaisir à la Commission européenne. Bien évidemment, ça fait gueuler tout le monde, ça fait gueuler euh, les partis politiques, ça fait gueuler les syndicats, ça me fait gueuler moi, ce projet Hercule, j'ai écrit là-dessus, hein. j'ai écrit euh, sur le fait que l'Allemagne voulait mettre la main sur notre énergie, je l'ai écrit a, au moment d'Hercule, et donc à un moment, on dit stop, on arrête tout, non, non, promis, on arrête tout, on va nationaliser EDF. Et c'est là, aujourd'hui, on arrive dans notre petite histoire où on va nationaliser EDF, et où on se rend compte que ben, ils ne vont nationaliser EDF que pour mieux la démanteler. Et ce que Philippe Brun a vu n'est que quelque chose d'absolument logique. Ça ne peut pas en être autrement. Même si Philippe Brun n'avait pas vu ces documents dans lesquels ils disent qu'on va bien filialiser EDF, en faire différentes filiales, eh euh, bien, il ne peut pas en être autrement parce que vous avez trop de signes. Quand vous avez Luc Raymond... Euh, qui est euh, le nouveau PDG d'EDF, Luc Raymond, c'est un gars qui fait des fusions acquisitions, c'est un gars qui est spécialisé dans le dépeçage, c'est pas euh, un, un ingénieur euh, nucléaire qui est là pour reconstruire un parc nucléaire de, euh, de, de, pour déjà entretenir nos 50 centrales et en construire 50 de plus. C'est pas, pas son profil, lui son profil c'est un mec qui fait de la fusac. Il n'a pas fait que ça, mais il a fait beaucoup ça. Et, et, et donc, donc, vous avez ça, vous avez quoi Vous avez euh, les interconnexions du réseau européen, où on est en train d'interconnecter de, de, de plus en plus fortement euh, le, le, la France et l'Allemagne, en passant par la Belgique. Et Alors, on était déjà interconnectés, on envoyait déjà plein d'électricité en Allemagne, mais surtout avec des nouvelles règles d'interconnexion qui font que euh, votre électricité peut être envoyé indifféremment à Francfort ou à Dijon, sans qu'il y ait de préférence nationale. C'est les nouveaux réseaux qui sont en train d'être construits, ça c'est un truc qui date de 2021, si mon souvenir est bon. Vous avez ces interconnexions de réseaux qui sont là, elles ne sont pas là pour rien, et vous avez quoi Vous avez la fin de l'arène. Euh, donc ce fameux tarif qui nous, en, qui nous gonfle le tant, qui de, euh, qui est ce fameux tarif qui va augmenter, on va passer de 42 à 49,50€ au 1er janvier, donc ça vous avez un autre signe, c'est-à-dire que l'arène augmente, en sachant que Bruxelles avait dit, nous on vous laissera augmenter que si vous démantelez, et que Bruxelles n'a jamais changé, jamais Bruxelles a dit, bon ok, on a compris, on s'est trompé, désolé, au revoir. Donc a priori, si Bruxelles accepte que ça augmente, c'est qu'a priori le démantèlement est toujours acté et prévu. <coughs> Excusez-moi. On avez ça, et surtout, on avez cette histoire de la fin de l'arène. Il y a un truc que... Alors tous ceux qui sont de, de près, qui suivent le dossier de, de près connaissent ça très très bien, mais vous avez quand même plein de gens qui sont pas au courant de ça, c'est qu'en 2020, donc c'est quelque chose qui est très récent, c'est encore un truc qui est sous Macron, en 2020 vous avez la fin de l'arène qui est discutée, euh, en plein pendant le quoi qu'il en coûte, hein. c'est le truc, ils ont bien fait ça au moment où, euh, euh, où on regardait ailleurs. La fin de la reine dit quoi C'est qu'en 2025, on va arrêter d'avoir ce tarif, et à partir de 2025, EDF vendra euh, presque toute son électricité sur le marché de gros, à part quelques marchés de long terme et quelques reliquats. Mais à part quelques reliquats, vous allez, EDF vendra l'immense majorité de son énergie sur le marché de gros, c'est-à-dire euh, à quiconque voudra le lui acheter. <coughs> Pardon. <coughs> Excusez-moi. À quiconque voudra le lui acheter. C'est-à-dire, euh, aussi bien un Allemand qu'un Français, qu'un Italien, euh, le marché de gros européen, vous n'avez plus de préférence nationale. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, vous n'avez plus de préférence nationale. Quand je vous dis que c'est la fin d'électricité de France, c'est pas pour rien que je dis ça. Vous avez plus de, de préférence nationale. Euh, donc ça, c'est absolument scandaleux et flippant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, de, de, du niveau dans lequel on est. Mais c'est pire que ça, parce qu'à la limite, si EDF vendait au, au sur le marché de gros, au prix de gros, encore une fois, euh, mais en 2025, on aura encore une, une production d'électricité euh, pas chère, et on pourrait euh, renflouer les caisses. Mais non, à partir de 2025, on continue à, à, à, à vendre sur tarifs régulés. C'est avec un tarif, alors qu'il ne sera plus euh, un tarif fixé, mais qui sera un tunnel de 6 euros, il sera pas encore très cher, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment juste de laisser EDF un, un bout de tête hors de l'eau, euh, et, euh, et où on fera une moyenne sur l'année, c'est-à-dire que vous allez avoir les clients d'EDF qui vont euh, acheter EDF de l'énergie euh, sur l'année, euh, et puis si en moyenne sur l'année euh, vous êtes euh, au-delà du plafond ces euh, clients euh, vont, euh, EDF va rétrocéder de l'argent à la fin de l'année si la moyenne est plus élevée, et à l'inverse, si euh, l'énergie est beaucoup moins chère, euh, le truc qui n'arrivera jamais, c'est le client qui va euh, rétrocéder à EDF si, pendant toute l'année, l'énergie a été vendue pas assez chère. Pas assez chère, on n'est pas exactement dans, dans cette optique-là. Donc vraiment, vous êtes dans un système dans lequel... Donc vous, vous allez filialiser EDF, euh, et pardon dans ce, point, dans ce projet de fin de l'arène, euh, quand on, je vous dis que toute l'électricité est vendue sur le marché de gros, c'est-à-dire que les clients aujourd'hui d'EDF, c'est-à-dire de RTE, du réseau de transport d'électricité, euh, n'auront plus d'accès privilégié euh, à l'électricité d'EDF. C'est-à-dire que, euh, -à -dire que euh, le, le direct énergie aura les mêmes droits euh, sur l'énergie produite par EDF que RTE, c'est-à-dire que vos contrats d'EDF à partir de 2025 ne, seront pas, euh, ne vous laisseront pas plus protégés que euh, le contrat direct énergie ou NJ ou, ou, ou, ENGIE, ou euh, un Allemand ou un Italien qui vous voulez euh, le... C'est très important ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vous expliquer que euh, le distributeur historique euh, n'aura ben, plus le, le, du tout euh, de c'est En gros, c'est la, la fin des tarifs réglementés de l'électricité, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir, comme il se passe aujourd'hui, avoir une électricité à un tarif correct. C'est absolument suicidaire euh, cette manière de faire. Et donc ce, ce projet-là, ben, bien évidemment, quand on vous explique qu'il faut que EDF vende son électricité sur les marchés et que... Euh, il y a plus de préférence pour le distributeur, il y a plus de préférence pour RTE, c'est-à-dire l'entreprise qui amène l'électricité directement chez vous. Vous, pour vous, c'est EDF, c'est EDF qui produit l'électricité, c'est EDF qui euh, euh, c'est EDF qui vous la distribue. Ben non, demain vous aurez un une entreprise EDF bleue qui produira et une entreprise EDF verte qui la distribuera. <coughs> et il y aura plus de préférence. Donc vous avez quelque chose de, de, de qui, qui s'appelle. On est en train de sacrifier, on est en train les Allemands sont en train de mettre la main euh, sur nos capacités. Euh, pourquoi Parce qu'il y a quelque chose d'insupportable chez les Allemands. C'est-à-dire, euh, en ce moment, les prix de l'énergie sont un petit peu chaotiques. Euh, mais dans un, si vous vous reprenez, euh, par exemple, en 2019, vous aviez des prix de l'énergie de l'électricité qui était entre deux et trois fois supérieure en Allemagne par rapport à la France, selon que vous étiez en un particulier une entreprise. Et donc, ce que les Allemands ne supportent pas qu'on ait fait de, des meilleurs choix énergétiques à une époque et, et qu'on ait une, une électricité qui soit deux à trois fois moins chère qu'eux. Ils ne supportent pas ça, et du coup, ils disent, il n'y a pas de raison, nous, on veut l'électricité au même prix, mais, attention, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les prix de marché, on est sur des prix fixés par Bruxelles, et on vous laisse les, les dettes euh, l'assurance le, le, du risque, ça, on vous le laisse. On vous prend l'électricité, à brader, pas au prix de marché. On vous la prend, mais vous gardez toute la merde. Vous gardez les dettes et vous gardez l'assurance. Euh, donc vous avez quelque chose qui est absolument insupportable à ce niveau-là. Donc euh, ça, euh, vous, vous vous rendez compte un petit peu du niveau dans lequel on est. Quoi. C est, c est demain, euh, votre électricité va être pillée, par, elle l'est déjà, mais elle le sera encore davantage par les Allemands. Alors, je fais encore deux petits points très rapides, et puis après on va finir cette vidéo. Premier point, c'est-à-dire que généralement, à ces moments-là, il y a quelques personnes qui vous disent « Ah, mais la faute, tu racontes n'importe quoi, parce que euh, les Allemands exportent davantage d'électricité vers la France que la France vers l'Allemagne. Euh, » C'est un classique sport, euh, ce qui est vrai. Euh, qui est vrai, euh, qui est que l'Allemagne, euh, je ne sais plus en quelle année, euh, ou de temps en temps, exporte davantage vers la France que la France vers l'Allemagne. Euh, pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est comme ça, déjà euh, Parce que... Il euh, y a deux raisons. Euh, la première, c'est que c'est les, les, les renouvelables allemands qui viennent chez nous quand il y a du vent et que personne n'en veut et qu'il faut bien balancer euh, l'énergie quelque part. Donc c oui, en termes de quantité, ça vient chez nous parce qu'on est capable de les prendre, mais euh, en vrai, euh, c'est le problème de, de, de l'éolien, c'est que ça ne produit pas quand on a besoin, mais ça produit aussi quand on n'en a pas besoin. Donc en termes de quantité, le problème, c'est qu'on euh, on sert de réceptacle à euh, leur, leur trop-plein. <coughs> Et la deuxième chose, pardon, c'est que euh, vous avez euh, aussi, cest c'est interconnecté euh, avec la Suisse euh, et avec la France et c'est plus compliqué que ça. Là, pardon, j'ai un petit trou de mémoire sur le, le, le, le, la manière dont ça marche. Euh, mais bref, le, le, le fait que sur le papier, l'Allemagne exporte plus d'électricité vers la France, euh, n'est pas du tout, euh, n est, n est, n est pas, ne veut absolument rien dire, euh, à part que ben, l'électricité, euh, c'est quand on en a besoin qu'elle vaut de l'argent. Vous avez exactement le même problème avec le Danemark, euh, qui exporte énormément d'électricité vers la Norvège, parce qu'ils euh, ont tellement d'éoliennes dont ils ne savent pas quoi foutre, euh, et, en, et donc le, le, la Norvège, Achète l'électricité à à peu près rien au Danemark pour euh, remplir ses barrages, euh, ses barrages, ses barrages, et quand l'électricité coûte une blinde, la Norvège la revend au prix fort euh, au Danemark, euh, quand il n'y a pas de vent, euh, en, en descendant ses barrages. Donc, si vous voulez, l'éolien danois est une énorme subvention à l'énergie norvégienne. Voilà. C'est comme ça, c'est un classique. Euh, donc, voilà. Et la deuxième chose, c'est. Et un autre truc qui se passe en parallèle de tout ça, c'est la fameuse affaire Alstom, euh, qui était, donc la fameuse affaire Alstom, donc vous saviez, Alstom qui en 2014 a été, euh, a été pardon, vendu à General Electric, donc là où Patrick Cron a, a baissé son froc, euh, et où euh, Emmanuel Macron euh, a vendu à, à, à les bijoux de famille, encore une fois, à General Electric. Et donc là, grande, euh, en grande pompe, euh, les, au mois de février, euh, Emmanuel Macron a dit « Ah, on va racheter euh, Alstom à General Electric, ça va revenir dans le giron français, grande victoire, machin, machin, machin, machin. Euh, » Alors, pareil, cette cette, d'une certaine manière, cette nationalisation d'Alstom, puisque Alstom est racheté par EDF, euh, ben en fait, comme c'est la même nationalisation qu'EDF, c'est-à-dire que Alstom est racheté pour être à nouveau démantelé. Euh, donc, c'est le même problème, c'est-à-dire que derrière quelque chose qui est une bonne idée, vous avez en fait euh, le, le même saccage et le même dépeçage qui est en cours. Et, euh, et donc, euh, non seulement... donc euh, Alstom, donc EDF est en train de récupérer les activités d'Alstom dont il ne voulait pas, mais ils ont aussi récupéré les activités historiques d'Areva. Vous savez qu'Areva n'existe plus grâce à Madame Lauvergeon, hein, grand bien lui fasse. Euh, et que Areva, qui s'appelle maintenant Orano, ne fait plus que euh, la partie combustible nucléaire, euh, l'uranium, mais plus toutes les centrales. L'activité fabrication de centrales a été reprise par EDF. Et donc aujourd'hui, vous avez toute EDF, qui normalement est euh, un exploitant de réseau, est devenue sous Macron un constructeur de centrales nucléaires. Ça, c'est une, une aberration totale. Rapprocher Alstom et Areva avait un sens. Rapprocher Alstom, Areva d'EDF en avait moins. À la limite, si c'était euh, pour tout nationaliser, ben pourquoi pas. Sauf que là, ben, qu'est-ce qui va se passer Donc on est dans cette logique où il faut tout privatiser. Mais autant euh, produire de l'électricité nucléaire est un risque qui n'est pas assurable. En revanche, construire une centrale, c'est absolument, il n'y a aucun problème, c'est privatisable. Siemens construit des centrales. Pourquoi est-ce que vous auriez un constructeur de centrales publiques Vous pouvez être sûr que Alstom va être reprivatisé par derrière. Et là, ce sera pire que tout, parce que non seulement vous aurez Alstom dans le paquet, mais vous aurez les activités historiques d'Areva. Et donc, au final, euh, vous êtes encore sur un truc où vous reculez pour mieux sauter avec euh, la, la, la, la renationalisation indirectement via EDF d'Alstom. Donc là, vous êtes encore une fois en train de tuer les bijoux de famille. Euh, on voit très bien pourquoi on fait ça en Europe parce que l'Allemagne veut mettre la main là-dessus, euh, parce que l'Allemagne veut faire cette prédation, parce que Bruxelles met en œuvre son idéologie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'en France, on laisse faire ça euh, On laisse faire ça parce qu'on n'a plus d'autonomie à Bruxelles, parce qu'on a une voix qui ne porte plus, mais aussi parce que, euh, là, je voudrais rendre hommage au pauvre Gaël Giraud, euh, qui s'est fait lyncher l'économiste, qui s'est fait lyncher pour avoir, dire que, avoir dit qu'Emmanuel Macron était la, la marionnette de David de Rothschild, la phrase est un peu malheureuse, mais qu'est-ce que vous voulez un, un candidat à une élection présidentielle a des sponsors, et un candidat à l'élection présidentielle française qui a des chances de gagner a des sponsors puissants qui ont des agendas, et qui euh, nourrissent un poulain pour arriver à cet agenda. C'est comme ça que ça se passe. Euh, il faut. Enfin, je suis désolé, ça s'appelle juste... Euh, c'est comme ça que marche la vie politique en France. Est-ce que ça serait pour être mieux autrement Sûrement. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas de candidats sans des sponsors puissants derrière, et que oui, un des puissants sponsors de Macron est David de Rothschild euh... <coughs> Gaël Giraud s'est fait lyncher pour ça euh, Je trouve ça stupide euh, et mais c'est intéressant ça parce qu'en plus Gaël Giraud il dit, il dit, il dit que c'est ce qu'il entend dans ses dîners si vous voulez moi c'est ça que j'adore c'est à dire qu'il a été un petit peu euh, <rire> il a été naïf en disant ah oh, ben moi j'entends ça de mes dîners je dis ça comme ça c'est à dire que et je le crois il est honnête il est honnête Gaël Giraud sur ce sur ce coup là c'est que c'est tout le monde c'est ça simplement on n'a pas le droit de le dire euh, et, et il dit que David de Rothschild n'a pas supporté la privatisation de la banque de Rothschild au début des années 80, et que son grand combat depuis euh, n'a jamais été que de libéraliser de manière agressive absolument tout ce qui pouvait l'être. Donc Emmanuel Macron, aujourd'hui, fait cette politique pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il est inféodé aux intérêts allemands et derrière américains. Et la deuxième raison, c'est qu'il est inféodé aux intérêts financiers de ses sponsors que sont David de Rothschild. Encore une fois, tout est lié. On est passé d'une logique industrielle à une logique financière, on est passé du réel à la fiction. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est dans la fiction. Ils sont tout le temps, ils ne sont jamais dans le réel, ils ne sont jamais dans la production, ils sont jamais dans le dur. Ils sont toujours dans la fiction, on fait des chèques, on fait des machins, on donne de l'argent. Mais euh, et, et, et du coup, vous, vous comprenez pourquoi ça se passe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait Je vous ai dit, on va regarder un peu quest ce qu'on fait là-dessus, individuellement et collectivement individuellement, c'est un truc, euh, déjà dès 2019, je le disais, travailler à votre autonomie énergétique, ça ne peut pas tenir très longtemps, donc travailler à votre autonomie énergétique, c'est pas simple, hein, euh, mais ça va notamment euh, à là où vous vivez, c'est-à-dire qu'éventuellement, à mon avis, il faut réfléchir, euh, très sérieusement, à là où vous voulez vivre pour les 10, 20, 30 prochaines années, avec qui Autour de qui Dans quelle communauté de vie euh, Dans quel lieu Est-ce que vous voulez être dans une grande ville Est-ce que vous voulez être dans une, euh, dans, dans une petite agglomération, euh, Est-ce que vous voulez être à la campagne euh, Il faut faire ces réflexions-là, euh, parce que là, il n'y a pas de bon choix, c'est chacun qui décide. À mon avis, les villes vont souffrir. C'est-à-dire que tous ceux qui habitent en, dans les très grands centres-villes, un petit peu risqué de rester trop longtemps. Mais... Le, le, le, le, individuellement, donc vous avez euh, ce travail sur l'autonomie euh, énergétique euh, qui est à faire, et, euh, en faisant des stocks, euh, en ayant plusieurs, en ayant du bois, euh, en ayant euh, différentes techniques de chauffage, en, en, en réfléchissant à, à quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de vous déplacer Est-ce que vous avez besoin de vous chauffer Est-ce que, est que vous êtes frileux Est-ce que vous ne l'êtes pas euh, Mais ça, on, on ne peut plus, euh, on peut plus faire l'économie euh, de ce genre de réflexion. Donc, à titre individuel. Euh, moi, je travaille beaucoup sur des dossiers avec l'investisseur sans costume. Euh, je travaille beaucoup aussi sur des investissements. Euh, le le mois, c'est ça, est en 2018, j'ai fait des, un grand dossier sur euh, le nucléaire qui a très très bien marché et qui euh, a, a, a été très. Euh, et là, aujourd'hui, vous avez euh, à nouveau des investissements nucléaires dans le nucléaire à faire. Euh, qui, peuvent, euh, qui, qui peuvent derrière vous dégager des ressources, justement, euh, pour ce chauffage. Parce que, vous voyez, quand on dit euh, « taxer les super-profits euh, des, euh, en super entre, des entreprises en France », il faut taxer les super-profits des entreprises en France, c'est une vision comme une autre. Euh, une autre manière de, de, de prendre sa part des super-profits des entreprises, c'est d'aller acheter des actions de ces entreprises. Je dis ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que si, no, tous ceux qui disent « il faudrait taxer les super-profits des entreprises », bah allez acheter des actions les gars. Bah c'est pas de gauche, je suis désolé. Euh, donc euh, moi je vais, je vais refaire, euh, je vais vous remettre un lien euh, vers euh, le, le, le dossier nucléaire en dessous parce que c'est un très beau dossier euh, qui, qui, qui est un, un dossier de long terme et vous avez de, de très belles choses à faire là-dessus, et qu'en ce moment, encore une fois, vous, vous avez euh, des, des, des belles, de beaux investissements. Euh, sur, euh, sur le pétrole, j'avais fait aussi des, un, un dossier important sur le pétrole, c'est assez marrant, parce que je l'avais fait d'une certaine manière au pire moment, parce que je l'avais fait en, en, en janvier 2020, juste avant euh, que le Covid nous tombe sur la tronche, donc ça a commencé par être une très mauvaise idée, avant de redevenir une très très bonne idée, mais encore une fois, je, je, tous les investissements doivent se faire sur plusieurs années, et, et ça, ça a très très bien rendu, et vous avez encore de belles choses à faire là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas une très mauvaise... La période actuelle n'est pas une très mauvaise... C'est une bonne période pour recommencer à investir là-dedans, parce que d'un point de vue monétaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et après, d'un point de vue collectif, pour reprendre collectivement comment faire ça, ce que dit Philippe Brun quand il veut... Euh, faire une grande loi de nationalisation d'EDF dans laquelle euh, bah, on, met, on écrirait très précisément ce qui va devenir d'EDF dans les 10 prochaines ou 20 prochaines années, euh, c'est une très bonne chose, je pense, qui si est écrire à nos députés et pousser collectivement cette solution politique est très bonne. Elle est très bonne, euh, et donc il euh, faut, faut je réfléchis un peu aux actions collectives qu'on peut faire pour vraiment pousser à ce que cette loi de nationalisation arrive à l'Assemblée. Alors faut pas rêver, cette loi de nationalisation ne peut pas euh, être acceptée. Euh, ne peut pas être acceptée par le gouvernement qui vous fera un 49-3 sur un truc comme ça, mais moi j'aimerais vraiment beaucoup avoir un 49.3 sur un truc comme ça, dans lequel euh, on, on voterait une motion, une motion de censure, et sur laquelle moi je voudrais voir tous les députés de l'hémicycle aujourd'hui devoir voter la motion de censure, et de savoir se dire est-ce que... Euh, est-ce que je vote pour les petits intérêts euh, de banquiers et de financiers et de politiques ou est-ce que je vote pour euh, l'avenir énergétique de la France En sachant que, euh, c'est la toute dernière chose, après je vais arrêter cette vidéo, euh, faut pas. pourquoi est-ce que je suis aussi, euh, aussi grave sur EDF Pourquoi est-ce que, euh, est, je, vraiment, est, je vais en parler beaucoup et ça va continuer, c'est que l'énergie n'est pas un secteur comme les autres dans une économie capitaliste, ou dans n'importe quelle économie d'ailleurs. Pourquoi c'est pas comme les autres Parce que, bah, euh, si vous voulez, euh, si... Euh, si, si, si, si c'est pas compliqué, vous prenez. Euh, si, si vous cassez votre micro-ondes, euh, c'est pas grave, le reste de vos équipements de maison va continuer à marcher. Euh, si euh, vous cassez votre lit, euh, le reste va marcher. Si vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus rien qui marche derrière. cest dire que le problème, ce pas que l'énergie représente une part de PIB énorme, c'est que sans énergie, vous avez 60% de votre PIB qui disparaît. C'est pas compliqué, il y a une corrélation de 60% entre la formation du PIB et la quantité d'énergie que vous consommez. Plus vous consommez d'énergie, plus vous faites du, de, de PIB. Et, et ça se comprend assez bien. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Charles Gave, euh, le, le, le PIB, l'économie n'est jamais que de l'énergie transformée. Bah, si vous n'avez pas d'énergie à transformer, vous n'avez pas d'économie, vous n'avez pas de travail, vous n'avez rien, vous n'avez plus à bouffer, vous n'avez plus à vous chauffer, vous n'avez plus rien. Euh, à peu de choses près. Eh bien, on est en plein dedans. L'énergie, vous êtes sur quelque chose de fondamental. On a fait des guerres pour moins que ça. Je disais ça au, à la, à, au micro de Clément Soudiakova sur, sur Ligne Droite, qui est une excellente émission que je recommande à tout le monde, pas parce que j'y interviens, mais parce qu'il y a des gens beaucoup plus, beaucoup plus brillants que moi qui interviennent. Et suivez Ligne Droite. Écoutez Clément Soudiakova, qui est une excellente journaliste. Euh, le, le, on a fait des guerres pour moins que ça c'est à dire que les guerres d'Irak <rire> sont des guerres qui sont faites pour du pétrole qui sont faites pour de l'énergie euh, la guerre d'Ukraine indirectement est une guerre qui est faite pour de, de, de, de l'énergie euh, ah, c'est plus compliqué que ça oubliez la guerre d'Ukraine parce que vous êtes sur un truc géopolitique beaucoup plus profond que ça mais vous, on a fait des guerres pour moins que ça et aujourd'hui on est en train de se faire sacrifier et c'est pour ça qu'il faut prendre cette question très au sérieux. Il faut la prendre très au sérieux individuellement et collectivement. Je vous ai donné, hein, je vous l'ai dit, individuellement. Réfléchissez à votre consommation d'énergie et à vos sources d'énergie en sachant que c'est probablement pas une seule énergie. C'est un mix énergétique aussi que vous fassiez pour vous-même. Quelle, quelle énergie vous utilisez, pourquoi De combien d'énergie je peux me passer De quelle énergie je ne peux pas me passer Faites des stocks Faites des stocks c'est un truc qu'on vit dans un monde dans lequel on ne fait pas de stock, je pense que maintenant vous avez compris. Hein Alors il faut les faire au bon moment, il ne faut pas faire des stocks quand, tout le monde, quand on est en pénurie. Je vous ai aussi expliqué il n'y a pas très longtemps que nous sommes dans, une, dans un, monde qui a un monde de pénurie structurelle. C'est une autre vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc faites des stocks, préparez-vous là-dessus, individuellement aussi investissez Justement, c'est le pendant du super profit. Vous voulez euh, avoir votre part des super profits Investissez dans les bonnes entreprises et ça, je vous dis, je vous mets des liens. C'est mon boulot quand je fais euh, avec les dossiers. Excusez-moi, c'est payant, mais il faut bien que je gagne un peu ma croûte une fois de temps en temps. Faites-le vraiment. Et euh, troisième chose, collectivement, écrivez à votre député. Je, je vais peut-être lancer une pétition, j'en sais rien. Il faut que je réfléchisse à ça. Euh, mais il faut faire du bruit là-dessus. Et il y a un moment, moi, je veux que chaque député puisse avoir la marque de se dire, est-ce que j'ai voté pour le petit intérêt euh, financiero-politique, ou est-ce que j'ai voté pour l'intérêt général, pour qu'on puisse continuer d'avoir un peu de lumière, un peu de chauffage, et d'électricité dans les années qui viennent, ou est-ce que euh, je suis suffisamment euh, corrompu euh, pour préférer euh, voter quelques milliards de plus pour des banquiers et des Allemands, euh, et, euh, et que vous éteignez la lumière. Voilà et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Cher...